Quelle est la première des choses à faire quand on veut lancer son label Il faut tout d'abord trouver un nom. C'est quelque chose de très important. Car ce nom va guider le projet de sa naissance jusqu'à la fin. Ce nom va impacter sur l'univers, la couleur musicale de votre structure. Choisir un nom, c'est comme donner un nom à son enfant. Ce nom impacte sur toute son existence tout au long de sa vie. Pour ma part, j'ai choisi le nom Nouvelle Donne parce que j'avais pour ambition de découvrir, révéler de nouveaux talents, les polir, les faire briller et faire de les stars de demain. En même temps, le 91, mon département d'origine, n'existant pas sur les échiquiers du hip-hop français, j'avais aussi pour vocation de révéler notre département à l'échelle nationale, voire internationale, ce qui a été le cas. D'où Nouvelle Donne qui correspondait parfaitement à mon projet de la Après avoir trouvé le nom, il fallait m'auto-former au métier de l'industrie de la musique. Pour cela, j'ai commencé d'abord la lecture d'un livre qui s'appelait « Comment auto-produire son disque ». Très rapidement, passionné, j'ai... J'en ai fini en quelques jours. Puis, j'ai voulu aller plus loin. Donc, j'ai été chercher un livre plus poussé qui s'appelait « Producteur-éditeur dans l'industrie de la musique » avec comme éditeur euh, l'IRMA. Ce livre m'a vraiment donné les clés, les processus de production du début de la chaîne jusqu'à la fin. Et même, j'ai eu droit à des contrats, les différents types de contrats qui existait dans ce métier, et donc j'ai beaucoup appris à travers ce, ce manuel. Cela m'a apporté la partie théorique du business. Après avoir trouvé le nom, il faut aussi vous assurer que ce nom vous appartienne. Donc il faut faire un dépôt pour légaliser cela. Vous allez faire la démarche auprès de l'INPI, qui est l'organisme justement de protection intellectuelle. Ensuite, il fallait me lancer. D'où le lancement de la compilation Nouvelle Donne, 1, 2, 3, qui avait deux avantages. Une, travailler la marque du label. Et en même temps à travers la production de cette compilation j'avais l'opportunité justement de me familiariser avec toute la chaîne de production, de l'enregistrement au mix en passant par le mastering mais aussi en contractualisant avec les artistes tous les interprètes qui allaient intervenir sur le projet. Donc ça a été le côté vraiment terrain pratique, auto-formation auto donc très bénéfique